Bonsoir, bienvenue dans micro-courtois. Aujourd'hui, nous sommes là avec une nouvelle question qui est la suivante. Si aujourd'hui, on vous donnait 100 000 francs CFA, qu'est-ce que vous en ferez? Allez, let's go! Ah, vais... Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, à vous Très, très bien aussi. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes là avec une nouvelle question qui est la suivante. Et? Si aujourd'hui, on vous donnait 100 000 francs CFA, qu'est-ce que vous en ferez? Combien? 100 000 francs CFA. C'est le CFA qui est fort, c'est 100 000. Les deux On passe à une autre personne. Bonsoir madame. Bonsoir. allez-vous allez Ok, aujourd'hui nous sommes là avec une nouvelle question qui est la suivante. D'accord. Si aujourd'hui on vous donnait 100 000 francs CFA, qu'est-ce que vous en ferez hein? 100 000 francs. -cfa. Je vais me transformer. Je vais faire la chirurgie pour devenir comme Beyoncé et être tragué par Daisy. Vous avez fait la chirurgie et être comme Beyoncé pour être tragué par Daisy. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Allons ah à la recherche de nouvelles personnes. Bonsoir, monsieur. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous Ça va très bien, chez vous. Ça va très bien, merci. Oui. Nous sommes dans un micro-trottoir et aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle question qui est la suivante Si aujourd'hui, on vous donnait 100 000 francs CFA, qu'est-ce que vous en ferez 100 000 100 000 francs CFA. Bon, moi, avec 100 000, je vais donner un 20 000 à ma chérie à la maison et les 80 000 restants. Je vais donner 20 000 à ma femme qui est au dehors. Et je vais chercher une nouvelle groupe. Peut-être que vous aussi, je peux vous donner 10 000 francs dedans aussi. Alors si aujourd'hui on vous donnait 100 000 francs CFA, oui. vous allez dépatailler cela entre oui. vos oui. femmes. Et mes femmes de dehors aussi. Mais peut-être vous aussi, je peux vous donner 10 000 francs d'édition. Alors, merci beaucoup monsieur. À la prochaine. Merci. Bonsoir monsieur oui désolé de vous arriver comme ça bonsoir oui, oui. bonsoir comment allez-vous ça va je vais bien ok aujourd'hui nous sommes là avec une nouvelle question qui est la suivante si aujourd'hui on vous donnait 100 000 francs cfa qu'est-ce que vous en ferez on n'a qu'à donner 100 000 mois aujourd'hui 100 000 francs cfa celle-là je n'ai pas compris oui si on vous le donnait qu'est-ce que vous en ferez ah, si on n'a qu'à donner moi 100 000, je vais faire quoi avec ça oui <rire> moi pas, moi je n'ai pas beaucoup de choses à faire, j'ai vu hier sur Facebook là, Druba, de, Druba, il y a Droba, Didier Droba, il voit un joueur là, j'ai appris qu'il veut vendre une maison pour lui, qui est il a acheté qu'un jouet là, à Chelsea, il a acheté une maison à Angleterre, et il veut vendre ça à 7 millions d'euros, et on va me donner moi 100 000, un vais l'appeler lui paye avance dedans, Et j'ai paye avance dans les 100 000, moi j'ai gardé un peu j'ai paye payé avance, et après j'ai paye, il reste dans la maison. Alors, si aujourd'hui, on vous donne 100 millions francs, vous oui. allez payer la Avancer maison. ça de 7 millions d'euros, là. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Oui. À la prochaine. Moi, moi vous en prie. <rire> Merci. Attends. Vous avez suivi avec oui. nous la réponse de nos fans. Et on attend aussi votre réponse dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.